moi qui vais lancer euh, un, un tout petit instant cet atelier en remerciant bien sûr les, les intervenants présents, euh, donc euh, Daniel Lévy, que je n'ai pas encore pu saluer, de Harris Interactive, Olivier Sarabérouz, le maire de Noisy-le-Sec, nouveau maire de Noisy-le-Sec, et puis Michel Picard, donc la maire de Vénissieux. et voici Simon Agnoletti qui va animer ce débat, merci. Oui, on m'entend, c'est bon Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à ces journées d'été du Parti communiste à Dunkerque qui ont lieu exceptionnellement sur une seule journée. Merci à nos intervenants qui sont venus aujourd'hui spécialement à Dunkerque pour ce débat. Alors, a priori, ils ont été déjà été présentés. Jean-Daniel Lévy, qui est le directeur du département politique et opinion à RIS Interactive, Olivier Sarabérous, le nouveau maire de noisy sec dans le 93, qui a été une commune qui a été longtemps dirigée euh, par le Parti communiste, puis euh, qui a vu une succession PSUDI depuis une quinzaine d'années et qui, euh, depuis 2020, a la chance, on espère, d'être dirigée par une, par une équipe euh, communiste. Et Michel Picard, la maire de Vénitieux, euh, depuis 2009, si tout est bon. Alors, ce débat euh, crise démocratique, impasse et issue euh, est euh, d'actualité pour, pour plusieurs raisons. La première, c'est tout d'abord, on, on sort de d'une année et demie environ euh, de manifestations, d'affrontements autour de la question euh, des gilets jaunes, avec euh, en toile de fond, effectivement, les, des revendications sociales, mais aussi une, une grande question euh, sur la démocratie euh, représentative euh, ou participative. Et euh, j'espère que nos intervenants pourront nous dire euh, quelques mots à ce sujet de leur expérience locale qu'ils ont pu mettre en place ou qu'ils ont pu rencontrer sur les questions de, de démocratie participative. Le rapport que peuvent avoir euh, les citoyens aux élus, on sait que l'élection municipale de laquelle on sort a été particulière, mais c'est une élection qui, euh, traditionnellement, voit un, un fort taux de participation. Et dans les différentes enquêtes d'opinion, on sait que les maires sont euh, les élus préférés euh, des Français. Et donc là-dessus, ce sera plutôt peut-être Jean-Daniel Lévy qui pourra nous en dire euh, quelques mots. Et, euh, et ben, malgré le fait que ce soit toujours euh, des figures qui normalement sont rassurantes pour la population et qui sont les élus de proximité, les vraiment sentinelles euh, de la République, quand même une baisse de participation lors, lors de ce scrutin. Peut-être Jean-Daniel Lévy pour commencer sur, sur ce sujet du rapport des, des citoyens au maire. Je vous propose de faire euh, trois fois 20 minutes. Comme ça, on rentre dans l'heure et demie et puis ensuite un échange euh, avec la salle. D'accord. Bonjour. Merci. Euh, merci pour cette, euh, pour cette introduction. Merci pour... Euh cette occasion qui nous est donnée de pas forcément vous dire la réalité des choses, mais plus vous indiquer la manière dont euh, les Français que nous sommes amenés à interroger, euh, à travers un certain nombre de questionnements, peuvent être amenés à euh, évoluer dans l'environnement global au sein duquel euh, que nous connaissons. Euh, peut-être avant de répondre directement à votre question, euh, qui est quel est le rapport des Français euh, au maire et pourquoi y a-t-il eu une baisse de la participation au cours de la dernière période, euh, peut-être rappeler quelques points qui font que la France est un pays tout à fait singulier. Euh, quand on demande aux Françaises et aux Français qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce qui nous définit, qu'est-ce qui nous qualifie, comment on arrive à se euh, valoriser par rapport à d'autres peuples européens ou au niveau international, il y a un certain nombre de moments forts qui sortent, notamment le moment de la Révolution française, avec la perception que, dans les débats sur à quel moment la France s'est construite, que c'est au moment de la Révolution française que nous avons su globalement pouvoir définir ce qu'est être français, et avec le principe démocratique, issu d'une mobilisation qui était une mobilisation populaire, qui a amené à faire en sorte qu'il puisse y avoir un système, la République, qui s'installe globalement dans notre pays. Et que ce regard à l'égard de la Révolution française fait que nous sommes un pays qui est un pays terriblement politique, pour tous ses avantages et tous ses inconvénients. Tous les avantages, c'est-à-dire que quelle que soit la question, quels que soient les doutes, quelles que soient les interrogations, alors que dans d'autres types de pays, on peut être amené à se tourner en premier lieu vers les citoyens, vers les associations, vers le privé, vers des acteurs qui peuvent être des acteurs locaux, il y a une véritable attente qui est une attente d'action politique et déjà au niveau national. Et que cette attente qui est marquée et qui après va se traduire à l'égard d'un son acteur dont les élus locaux peut engendrer un double regard. Premier regard, c'est aux politiques d'agir et donc on va considérer que cette notion notamment d'égalité et d'égalité territoriale doit être développée. Et puis deuxième aspect, au regard des difficultés qui apparaissent comme étant relativement récurrentes, une société française qui va être déçue voire en désamour à l'égard de la politique, avec ce paradoxe français qui fait que nous sommes le pays qui attend le plus du politique et un des pays qui, dans le monde, considère le plus que notre système démocratique ne fonctionne pas, notamment au regard de l'aspiration préalable qui pouvait exister. Ça va toucher, évidemment, nos grands responsables politiques nationaux. Ça va toucher également les différents corps intermédiaires et ça va également toucher des acteurs qui vont être des acteurs comme les élus locaux. Et vous l'avez indiqué tout à l'heure, effectivement, les maires, ce sont les responsables politiques en qui les Français accordent de manière spontanée soit leur plus grande confiance, soit la plus grande appréciation. Pourquoi Parce que c'est un élu de proximité, parce que c'est quelqu'un en général que l'on connaît, parce que c'est quelqu'un dont on se dit qu'il connaît bien les enjeux de la ville et les enjeux des citoyens, parce qu'il apparaît comme étant relativement désintéressé, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'est l'activité de maire, qui n'est pas une activité à mi-temps, qui est même plus qu'une activité à plein temps aux yeux des citoyens. Et puis également parce qu'on se dit que le maire, on peut l'interpeller, on peut pouvoir l'attraper, on peut pouvoir discuter directement avec lui, et qu'on a la capacité de pouvoir lui faire passer des messages, en général qui sont plutôt des messages critiques que des messages de remerciement, je crois, dans la réalité du quotidien de l'interaction qu'on peut avoir avec les citoyens, et que ces messages-là s'inscrivent dans un contexte où on se dit soit le maire peut agir directement, soit s'il ne peut pas agir, il a d'une manière ou d'une autre des relais qui lui permettront de faire en sorte qu'il y ait une action qui soit menée au niveau de la commune. Le paradoxe est celui que vous avez indiqué, participation en baisse au cours des dernières élections municipales. Euh, et si vous me permettez de nuancer votre propos, ça n'est pas nouveau. Quand vous regardez élection après élection, notamment depuis le milieu des années 90, il y a une baisse tendancielle de la participation électorale aux élections municipales. Et sans considérer la dernière élection, en regardant déjà les élections de 2014, il y avait uniquement, je serais tenté de dire, deux tiers des Français qui s'étaient déplacés au cours des élections municipales de 2014. Alors, avec une participation qui ne va pas être la même selon la taille de commune, avec une participation qui va être plus importante dans les petites communes que dans les grandes communes, mais avec déjà, dès cette période-là, une forme de dissonance entre l'image qui était celle des maires, le regard qui était porté à l'égard des édiles municipaux, et dans un mélange, une participation qui avait tendance à baisser, et notamment baisser dans les plus grandes communes. Il y avait à cela plusieurs types d'explications. Premier type d'explication, euh, une, un doute à l'égard de la capacité des maires à pouvoir bien mener leur action comme ils le souhaitaient et comme ils l'entendaient. Le deuxième doute qui pouvait exister, c'était un doute concernant la prérogative, à proprement parler, du maire. Dans un environnement où il y a des communes, des départements, des régions, l'État, mais également l'arrivée de structures intercommunales, une forme de perception de dilution des responsabilités ou dilution en fait, de la capacité de pouvoir agir en fonction de la décision démocratique qui a été effectuée dans le cadre du, euh, de la consultation municipale. Le maire a-t-il véritablement la possibilité de pouvoir agir Sommes-nous face à une conjugaison de différents éléments qui font que le maire doit également transiger dans un environnement qui est un environnement plus vaste et qui interroge d'ailleurs le processus démocratique parce que, les structures intercommunales n'apparaissent pas toujours comme étant un espace qui est un espace à caractère politique. Une interrogation également sur la capacité budgétaire. Sommes-nous aujourd'hui face à des maires qui ont la maîtrise véritable de, des moyens qui peuvent être mis au service de leur ambition Donc tous ces éléments conjugués ont participé d'une baisse tendancielle de la participation électorale jusqu'en 2014. 2020... Euh, Évidemment, un contexte qui est un contexte singulier, un contexte qui est un contexte de coronavirus extrêmement marqué, avec en même temps une forme de cohérence de la part des Françaises et des Français qu'on a interrogés, notamment dans le contexte premier tour, deuxième tour. Dans le contexte du premier tour, plus d'un Français sur deux qui estime qu'en se rendant dans un bureau de vote, il y a le risque important de contracter le coronavirus. Donc cette dimension sanitaire était évidemment présente aux yeux des individus et donc à participer de la baisse de la participation. Deuxième aspect, parmi celles-ci, des catégories de population qui d'un point de vue social étaient essentiellement issues des catégories populaires, qui d'un point de vue générationnel étaient plutôt issues des personnes qui, pour faire vite de manière schématique, étaient âgées de 35 à 50 ans. Donc c'est-à-dire des populations qui avaient d'un côté soit de jeunes enfants, soit éventuellement des parents qui étaient âgés de 65 ans et plus. Et ils ne voulaient pas, en se rendant dans un bureau de vote, risquer soit de transmettre le coronavirus à leurs enfants, soit éventuellement de le transmettre à leurs parents. Donc il y a eu, dans ce contexte-là, un surplus d'explications de, de la raison pour laquelle la participation a été aussi faible dans le cadre du premier tour. Dans le cadre du deuxième tour, on aurait pu se dire... Des confinements qui étaient organisés, euh, une reprise en ordre, notamment du retour dans les écoles pour euh, les élèves. Il pourrait y avoir dans ce contexte-là une participation qui aurait été amenée à remonter. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas parce qu'il y a eu une forme de colère exprimée de la part des citoyens en disant. Nous ne comprenons pas pourquoi le premier tour a été organisé dans ces conditions-là. Et on ne comprend pas pourquoi dans ce contexte-là, le deuxième tour est organisé avec la perception en fait que le fait démocratique n'a pas pu entièrement s'exprimer, que ce soit dans le cadre du premier tour et du deuxième tour. Donc il y a ces différents éléments conjugués qui ont indiqué baisse de confiance de manière générale à l'égard des élus, interrogation à l'égard des élus, deux Baisse tendancielle de la participation au niveau local. Et puis trois Crise du coronavirus qui s'est exprimée par-dessus cela. Est-ce que pour autant, on a eu une forme d'image complètement déformée de la situation par rapport à ce que souhaitaient globalement les citoyens Pas tout à fait. Et quand on a pu regarder entre les différentes enquêtes d'opinion qu'on avait pu être amené à réaliser, quand on a vu la manière dont les élections ont pu désigner leurs premiers représentants, on peut voir qu'au final, le scrutin, d'un point de vue d'opinion, n'a pas été entièrement faussé. Alors certes, il y a une participation qui est une participation plus faible, certes, il peut y avoir une interrogation sur la légitimité des élus, mais on n'a pas la perception que, globalement, le scrutin tel que nous le comprenions avant les élections a été fondamentalement transformé du fait de cette faible participation. Euh, crise démocratique, euh, euh, impasse d'un côté, issue de l'autre. Ce que nous on a identifié en dehors de ce seul registre-là, c'est que dans un pays qui est un pays terriblement politique, ce qui participe à l'augmentation de la confiance dans la démocratie, et l'augmentation de la confiance, ou l'augmentation de la participation quelle qu'elle soit, c'est le fait de se dire qu'il y a, au sens noble du terme, une confrontation politique. Nous ne sommes pas un pays de consensus. Nous ne sommes pas un pays où le fait de se mettre autour de la table et de se dire qu'on va tous être d'accord permet au dossier de pouvoir avancer. Et si je faisais référence tout à l'heure à la Révolution française, et même si les Français ne se lèvent pas tous les quatre matins en, en y parlant, ça était dans les moments de tension, dans des moments où on pouvait se dire qu'il pouvait y avoir des désaccords profonds que les situations ont été amenées à pouvoir évoluer. C'est le cas globalement au niveau national, c'est également le cas au niveau local, que ce soit dans les élections qui viennent de se dérouler, élections municipales, ou que ce soit dans les élections qui vont se dérouler dans quelques mois, les élections départementales et les élections régionales. La France ne se construit pas au consensus. Lorsque vous avez un sujet consensuel, celui-ci en général n'avance pas. Je vais vous en prendre un parmi d'autres au niveau national, dans toutes les enquêtes les inégalités entre les femmes et les hommes constituent un point auquel tout le monde est entièrement d'accord. Vous interrogez des jeunes comme des personnes âgées. Vous interrogez des dirigeants d'entreprise comme des employés. Vous interrogez des femmes comme vous interrogez des hommes. Tout le monde va vous dire cette situation est une situation qui est euh, euh, scandaleuse, inadmissible et il faut y remédier. Tout le monde dit on y remédie. Mais comme il n'y a pas d'enjeu de confrontation autour des raisons d'application et la manière de le faire, ce dossier n'avance pas. Lorsque nous sommes dans une confrontation politique, si les Français considèrent qu'il y a un enjeu, si les Français pensent que, d'une manière ou d'une autre, élire une équipe A ou une équipe B, considérer que le projet pour la ville peut être différent, tout ceci entraîne un sursaut de mobilisation. Et que, tendanciellement, c'est une des raisons pour laquelle également nous avons assisté à une baisse de la participation au cours des dernières élections municipales. Il y a la perception que le projet politique d'une ville dirigée par la gauche ou dirigée par la droite n'était pas entièrement identique. Et c'est vrai que parfois, alors que les citoyens n'arrivent pas à savoir précisément ce qui relève de l'action à proprement parler de la commune, il peut y avoir une différence de qualification. Il peut y avoir une différence de qualification sur... L'action en elle-même, sur l'efficacité de l'action, ce que nous, nous avons pu identifier, c'est qu'il y avait également des systèmes de valeurs qui permettaient parfois de définir ce qu'était une orientation politique. Et que les Français ne jugent pas toujours l'action des différents responsables politiques autour de leur efficacité, autour de la manière dont on va se dire ils ont réussi ou ils ont échoué dans le cadre de leur mandat, c'est en plus de ceci... Dans quelle mesure un système de valeur peut être proposé Nous sommes ici à Dunkerque, une des premières villes qui a mis en place, par exemple, euh, le principe des transports gratuits. C'est issu d'une confrontation politique. C'est issu d'un débat pour savoir est-ce que c'est globalement à la solidarité locale de jouer et est-ce que nous considérons d'une manière globale que le fait de prendre les transports en commun doit relever d'une participation de l'individu ou doit relever, d'une manière générale, de la collectivité. C'est un très beau débat. Quelle que soit la prise de position que l'on peut avoir, c'est un débat qui a animé l'ensemble des habitants qui étaient présents ici à Dunkerque. Et c'est, en général, le fruit de ces confrontations politiques. Ils ne sont pas que des confrontations précises d'un point de vue budgétaire qui vont renvoyer à des systèmes de valeurs, à des systèmes de représentation, à des systèmes d'articulation pour faire vite en ce qui relève du collectif ou de l'individu, que se nourrit la confrontation politique, que se nourrit après la confiance dans les responsables politiques et qui participent par la suite d'une participation de la part des uns et des autres. Cette crise de la confiance, euh, on en parle au niveau national, on en parle au niveau local, je pense qu'il faut également la considérer euh, au regard de ce qu'elle est en France par rapport à ce qu'elle peut l'être dans d'autres types de pays. Cette baisse de la confiance, elle ne se traduit pas par une désaffection à l'égard de la politique, et ce, pour deux types, avec deux types d'exemples. Le premier type d'exemple, c'est que même s'il y a eu au cours des dernières élections une baisse de la participation, le nombre de Français qui sont des abstentionnistes définitif, représente en gros 10% de la population qui est inscrite sur la liste électorale. Ces Français vont être amenés à voter en fonction des scrutins, en fonction des enjeux et en fonction là aussi du système de valeurs qui peut être déployé. Euh, ça n'est pas la même chose, par exemple, si je prends le processus référendaire, d'effectuer un référendum sur faut-il passer du septennat au quinquennat, avec une participation qui était une participation faible, a, faut-il ou pas, une constitution pour l'Europe. En 2005, 70% des Français se sont déplacés autour du débat sur le traité constitutionnel européen. Et cette participation était une participation identique à celle que nous avions eue à l'époque de Maastricht, ce qui n'est pas un phénomène qui est un phénomène systématique, quel que soit le type de référendum auquel les Français peuvent être appelés à voter. Donc on a, là aussi, à chaque fois, en fonction des enjeux, en fonction de la politisation des enjeux en fonction des systèmes de valeurs qui peuvent être déployés, une participation qui peut être une participation plus ou moins importante et le deuxième aspect c'est que quand vous interrogez ces français qui ne sont pas votés soit au cours des dernières élections municipales, soit au cours de la dernière élection présidentielle, soit au cours des dernières élections législatives ces français ne vous disent pas la politique ne m'intéresse pas ces français ne vous disent pas je ne crois pas dans la politique. Ces Français ne vous disent pas je suis devenu individualiste et donc dans ce contexte-là, tout ce qui appelle globalement au collectif ne m'intéresse pas. Ces Français disent j'exprime un message qui est un message de critique à l'égard des responsables politiques. Soit parce que la confrontation n'apparaît pas comme étant suffisamment importante, soit parce que la différence entre les différents programmes ou orientations n'apparaît pas comme étant suffisamment nette, soit parce que les perspectives qui sont proposées n'apparaissent pas comme étant suffisamment réjouissantes. Mais il ne s'agit pas d'une forme de désaffection définitive. Il ne s'agit pas d'une forme de démission démocratique, mais plus d'expression à travers un comportement dont on se dit qu'il apparaît comme étant euh, provocateur. « Je vais... » ne pas utiliser un droit, un droit pour lequel un certain nombre de Français se sont battus pour pouvoir l'obtenir, j'exprime un message que nous relayons nous à travers les différentes enquêtes d'opinion. Et puis le dernier aspect peut-être, vous avez utilisé le terme tout à l'heure, euh, lorsque la démocratie est en crise, lorsque la représentation est en crise, euh, le, la rivière peut être amenée à sortir du lit. Dernières élections législatives, au premier tour, moins d'un Français sur deux s'est déplacé pour aller voter pour désigner son député. Deuxième tour des élections législatives, moins de 43% des Français se sont déplacés pour aller voter. Jamais ce taux de participation à une élection législative a été aussi faible. Alors même qu'Emmanuel Macron venait d'être élu dans un contexte qui est un contexte d'émergence politique particulière et de confrontation avec l'extrême droite au deuxième tour, cette crise démocratique s'est traduite notamment par le mouvement des gilets jaunes. Difficulté de pouvoir se dire qu'il y a un débouché politique à l'Assemblée nationale, interrogation qui existe à l'égard des confédérations syndicales traditionnelles, interrogation à l'égard de la manière d'expression habituelle, et mobilisation qui s'effectue auprès de catégories de populations qui ont eu le sentiment de ne pas être reconnues à leur juste valeur, qui ont interrogé, même si certains ont voulu réduire cela au prix du gasoil, la notion de logement, la notion de mobilité territoriale, la notion d'accès aux services publics ou d'accès aux services au public, et qui a fait que cette mobilisation sociale n'a pas été perçu comme étant une revendication catégorielle de la part des Françaises et des Français, parce qu'au début de la mobilisation, vous aviez près de 70% des Français qui déclaraient soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Et que ce soutien traversait tout, tout le pays, quelle que soit la situation objective des individus, quelle que soit la situation spatiale, et quelle que soit même l'obligation ou pas de recourir au transport public, individuels dans le cadre de ses propres déplacements. Et j'en finirai là-dessus, on revient sur le premier point. La notion d'égalité reste une notion absolument centrale dans la société française. La notion de justice apparaît comme étant une notion absolument centrale dans la société française. Et dès qu'on est amené à interroger cette notion d'égalité, dès qu'on est amené à interroger cette notion de justice, dès qu'on est amené à apporter une forme de confrontation politique, sur ce rapport à la justice et à l'égalité, dans ce contexte-là, nous assistons à un sursaut de mobilisation de la part des électeurs ou de la participation de la part des citoyens. Si on est face à des confrontations, qui peuvent être des confrontations soit à caractère comptable, soit à caractère consensuel, soit qui vont être amenées à mettre de côté le système de valeur, dans ce contexte-là, la désaffection de la part des individus à l'égard du système démocratique s'élève s'accroît et participe justement de cette forme de dissociation et d'accroissement de la crise démocratique qui existe et qui traverse notre pays. Merci beaucoup Jean-Daniel. Je proposais à Michel Picard qui est maire depuis du coup maintenant une, une dizaine d'années peut-être de nous parler de, du rapport qu'elle a pu avoir et qui a pu changer avec, avec les, les citoyens et, et peut-être aussi Jean-Daniel parler de la, de la révolution française comme un élément de référence et de la, de la transformation ou en tout cas du, du glissement du triptyque commune département nation à métropole, région et finalement Union européenne qui éloigne aussi un petit peu les, les citoyens des décisions politiques Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me paraît important de vous présenter la ville de Vénitieux, qui porte une identité forte. Vénitieux, c'est la troisième ville du département du Rhône, la sixième de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la 83e ville de France. Avec une population de plus de 65 000 habitants, c'est aussi l'entrée sud-est de l'agglomération, la troisième ville de la métropole de Lyon. C'est une ville populaire, 25 000 logements, dont près de la moitié sont des logements sociaux. Pour le logement social, nous avons à peu près 4 000 demandes pour en satisfaire euh, 1 000. Euh, C'est une ville historiquement industrielle, nous avons à peu près 3 600 établissements, de très grosses entreprises, des PME, PMI, des commerces qui comportent euh, euh, environ 27 000 emplois, dont un quart euh, sont industriels. De grandes implantations ont marqué le développement industriel de la ville. L'usine Maréchal en 1874, qui était fabriquée dans la... Euh, qui était spé enfin, spécialisée dans la fabrication des toiles cirées, toutes les toiles cirées de France sortaient de, de cette usine. La fonderie euh, du Ranton, créée également en 1890, et puis l'installation par euh, Marius Berlier en 1915, d'une usine de poids lourds, devenue donc euh, Renault Trucks, filiale Volvo. Vénissieux est fortement touché par le chômage, plus de 8500 demandeurs d'emploi, un taux de chômage à plus de 20%, toutes catégories confondues, soit le double de la moyenne nationale. 30,5% de notre population vit en dessous du seuil de pauvreté. Une population qui est jeune, mais qui ne doit pas nous faire oublier l'augmentation d'une population plus âgée. Depuis 2011, une augmentation de plus de 6% des plus de 60 ans et une augmentation de plus de 18,4% des plus de 75 ans. Euh, nous avons fait un sondage Ipsos ces dernières années. Donc La première préoccupation des Vénitiens, c'est la sécurité, comme dans le reste de la France, mais également le logement et l'emploi. Vénitieux est un concentré de tous les problèmes nationaux. Alors tout le monde connaît Vénitieux qui a souvent fait la une des médias avec les premières émeutes de, des quartiers et le départ de la marche de l'égalité. Mais pour bien comprendre la ville, il faut connaître son histoire. Avant la révolution industrielle, Vénissieux fut un village agricole constituant un des greniers de Lyon avec des cultures de céréales, de vignes, de légumes. À la fin du XIXe siècle, de nombreux rosieristes mondialement connus euh, se sont implantés sur la commune. Je pense notamment à Joseph Pernet-Duchet qui a inventé la fameuse rose jaune que tout le monde connaît. Avec la révolution industrielle, Vénitieux développe son identité populaire avec des vagues d'immigration successives qui ont été notre richesse. Ce fut d'abord les Polonais dans les années 1920, puis les Espagnols et les Italiens, bien avant l'immigration maghrébine des années 60. 57 origines se côtoient, faisant de Vénitieux une cité multiculturelle, une caractéristique inscrite dans l'identité collective. Impliqués dans la construction de la ville, dans la vie sociale, impliqués aussi dans les résistances, ces hommes et ces femmes ont bâti nos libertés. L'entraide entre les populations ouvrières a marqué notre ville et Vénissieux est une ville de solidarité et d'accueil. Ces empreintes laissées dans notre histoire sont les fondements de l'identité de notre commune et nous accompagnent aujourd'hui encore dans la métamorphose de la ville. Vénissieux est une ville à direction communiste depuis 1935. Je veux rappeler le rôle primordial des communes et notamment des, des villes communistes en termes d'innovation et d'expérimentation au service du progrès social. Le premier service municipal de l'enfance de France est né à Vénissieux en 1966. En 1945, Louis de Pic, euh, maire de l'époque, impulse la création de l'œuvre des cantines des écoles publiques. Et notre équipe municipale n'a pas baissé la garde sur ce sujet puisque la nouvelle cuisine centrale vient d'ouvrir ses portes, fournissant des milliers de repas équilibrés aux enfants de nos écoles, de nos crèches, également de nos aînés dans nos résidences municipales. Euh, C'est également une ville sportive initieux compte 81 équipements sportifs avec des labels euh, reconnus comme la ville ludique et sportive, ville active et sportive avec trois lauriers sur quatre qui viennent saluer euh, nos, nos, nos politiques. Et au dernier JO, euh, il y avait trois athlètes de Vénissieux, même si on dit que c'est des Lyonnais, ils étaient bien de Vénissieux. ils ont grandi dans les clubs euh, locaux de notre ville, comme euh, Amelmagerie ou euh, euh, Asièze As et Campion. Euh, c'est également une ville de culture, de nombreux équipements maillent le territoire vénitien avec euh, la, la, le label « Ma commune aime lire et faire lire ». La qualité de vie et les enjeux environnementaux ont toujours été dans nos actions, avec quatre fleurs pour le label des villes et villages fleuris en 2015 et 2018, parmi les 257 villes au niveau national. Égal, également le label européen Citergy pour notre plan climat énergie territorial et un label éco-réseau de chaleur. Le trophée d'innovation pour le chauffage urbain également. Nous avons 500 associations avec une maison des associations, et nous avons nos conseils de quartier qui ont vu le jour en 1989, 12 ans avant que la loi ne les impose. Une expérimentation et une innovation qui marquent une vraie différence en termes de citoyenneté. Un état de, des lieux de participation citoyenne à Vénitieux et également ses limites. L'organisation actuelle de nos conseils de quartier, c'est 13 conseils de quartier qui maillent le territoire. C'est des délégués de quartier qui sont élus par les habitants, donc tous les trois ans. C'est des permanences qui sont organisées une fois par mois avec une visite euh, mensuelle euh, du, du quartier. Et puis des assemblées générales, une fois par an, ouvertes à tous les Vénitiens auxquels les élus participent, et notamment le maire qui fait les 13, les 13 assemblées de conseil de quartier. La participation est conséquente, mais finalement on voit toujours un peu les mêmes personnes, déjà souvent impliquées dans la vie de la cité. Dans les assemblées générales euh, participent également nos partenaires, euh, les, les bailleurs, euh, le, le commissariat, euh, également euh, sur des sujets spécifiques, il peut y avoir la poste, etc. etc. Cela permet d'aborder très concrètement les différentes problématiques avec une réactivité et parfois la réponse directe. Les limites de cet exercice en restent souvent dans le problème à caractère individuel. Ma rue, ma poubelle, ma voiture brûlée. Les problèmes d'insécurité pourrissent la vie de beaucoup d'habitants. Et en Assemblée Générale, comme ailleurs, tant qu'on ne résout pas les difficultés du quotidien, on ne peut pas avancer sur le reste. Et du coup, on a une difficulté à ouvrir le débat, de venir dans le champ du collectif et de l'intérêt général. Sur la sécurité, notamment, les habitants considèrent a priori que le maire doit régler tous les problèmes et qu'il a tous les pouvoirs de police. Nos opposants d'ailleurs contribuent largement à cet état d'esprit avec une démagogie exponentielle où chacun se renchérit, par exemple, sur le nombre de policiers municipaux à embaucher. Certains voulaient doubler, voire tripler les effectifs, laissant croire que la sécurité est uniquement l'affaire du maire et non pas une mission régalienne de l'État. Il est donc nécessaire d'expliquer, et depuis que la police nationale participe à nos âgés, les habitants comprennent mieux les rôles et les missions de chacun, nos assemblées générales sont bien trop souvent une addition de doléances dont certaines pourraient être gérées dans les permanences de conseils de quartier qui sont mensuelles et ainsi permettre aux assemblées générales de se concentrer sur des thèmes, faire participer plus largement les habitants au projet notamment municipal. Si comme je le disais tout à l'heure, nous avons toujours les mêmes personnes en, en assemblée générale, par contre de nouveaux habitants ont travaillé par exemple notre PLUH, le plan local d'urbanisme et d'habitat, euh, c'est un plan euh, métropolitain, mais chaque ville euh, l'a décliné. Nous avons fait beaucoup de réunions. Et là, on a vu des habitants un peu nouveaux. Et euh, également, euh, c'est un rendez-vous qui a lieu à mi-mandat. On appelle ça le grand rendez-vous de la ville. Et là encore, on a vu des nouveaux habitants euh, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans nos âges. Mais ce Grand Rendez-vous proposait des rencontres thématiques avec nos partenaires et sortait totalement du format, euh, j'ai envie de le dire comme ça, des, avec des guillemets, de, de recueil de, de doléances pour partir d'un constat, décortiquer et également construire l'avenir et la ville euh, sur les vingt prochaines années. Voilà vers quoi nous souhaitons aller avec nos conseils de quartier pour le prochain mandat. Nous prenons actuellement le temps de la réflexion pour construire donc cette évolution. Comment permettre aux habitants d'exprimer leurs problèmes du quotidien qui sont légitimes, répondre à leur urgence sur des questions de proximité, leur faire comprendre que certaines questions sont liées à des politiques nationales et donc les amener à s'engager et nous soutenir dans les combats pour Vénitieux et ses habitants nous avions également organisé au cours du dernier mandat une grande consultation euh, euh, numérique qui a eu un certain succès. C'est un premier pas vers une participation différente, peut-être plus attrayante, notamment euh, pour les jeunes. La jeunesse a un besoin de collectif et des grandes causes. Euh, on le voit avec la mobilisation pour le climat, par exemple. Et nous faisons le constat que les jeunes ne sont pas franchement euh, présents dans nos assemblées générales de conseils de quartier, par exemple, où les thèmes qui sont abordés ne les intéressent pas. Euh, D'ailleurs, dans le dernier sondage Ipsos, par exemple, la sécurité n'est pas une pré préoccupation prioritaire pour les jeunes, notamment les 18-24 ans. Donc, nous leur proposons des lieux de participation spécifiques afin que demain, chaque enfant, euh, chaque jeune devienne acteur et décideur de la vie de la cité, de sa propre vie. Nous avons euh, des... Des, des, des projets comme Jeunes et Citoyens, nous avons des équipements polyvalents jeunes euh, qui sont au nombre de 6 sur, sur la ville, qui construisent beaucoup de, de projets participatifs et citoyens. Et puis nous avons créé le conseil municipal d'enfants euh, en 2012. Après cette présentation, je souhaite maintenant aborder le sujet pour lequel nous sommes réunis, euh, donc la crise démocratique. Si l'on se base sur le sondage Ipsos réalisé en 2017 auprès d'un panel représentatif, les Vénitiens jugent positivement à plus de 70% l'accueil du public dans les services municipaux, les activités culturelles, l'information municipale, les espaces verts, les équipements sportifs, la propreté, etc. Si le résultat de cette enquête pouvait se décliner dans les urnes, je vous laisse imaginer avec quel pourcentage nous aurions pu être élus. On peut donc légitimement se poser la question suivante, quelle adéquation entre satisfaction, adhésion au projet politique et expression dans les urnes Dans les faits, la question de l'abstention a été au premier plan de ce dernier scrutin, avec 74,41% d'abstention au deuxième tour des municipales de Vénissieux, En 2014, le taux d'abstention était de 52,41%. Un phénomène récurrent et installé depuis plusieurs décennies dans notre pays, mais j'y reviendrai. La crise sanitaire a bien sûr compté dans ce triste record avec une campagne du premier tour qui s'est déroulée tandis que l'épidémie sévissait déjà en France. Rappelons-nous aussi quelle a été la, la, la communication gouvernementale euh, juste avant ce premier tour. On nous a dit le jeudi soir, euh, on ferme les, les, les écoles à partir de, de lundi, mais en même temps finalement vous pouvez quand même aller voter dimanche, tous les jours, il y avait des annonces contradictoires et anxiogènes qui ont fait fuir les électeurs et même une annonce donc le samedi soir, en fermant les restaurants, les théâtres, etc., euh, l'annonce d'un confinement euh, éventuel en tout début de semaine euh, suivante. Au deuxième tour encore, des incertitudes avec un Premier ministre qui annonce le 23 mai la tenue du second tour le 28 juin, si les conditions sanitaires sont réunies, avait-il précisé. La clause de revoyure pouvait donc remettre en question ce rendez-vous dans les quinze jours qui le précédaient. Les citoyens pouvaient légitimement se poser la question « Votera, votera pas ». Ce n'est pas un très bon début de motivation ni de mobilisation d'ailleurs. L'exercice démocratique ne peut s'exercer que si la population a confiance. Laisser planer le doute, la peur sur cette élection a entraîné l'abstention massive que nous avons mesurée partout. Euh, une situation inédite pour des municipales qui enregistrent généralement une participation plus élevée que pour des législatives ou des européennes, vous l'avez dit. Cependant, la crise sanitaire et sa gestion n'expliquent pas tout. Nous avons très bien perçu comment les questions nationales ont pesé en négatif sur les municipales. Il y a ceux qui s'abstiennent ou qui ne s'inscrivent pas sur les listes électorales parce qu'ils sont en colère, abandonnés par les politiques nationales, chômage, logement, pouvoir d'achat, emploi, etc. On pourrait penser euh, qu'ils vont se saisir d'un projet politique à l'opposé, à l'image d'une autre, et exprimer leur colère. Pourtant, cela se traduit euh, encore par de l'abstention. Comme je le disais également, pour certains Vénitiens euh, qui, euh, qui, qui pensaient que ça leur convenait, les 70% dont je parlais tout à l'heure, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils votent en plus grand nombre que la moyenne nationale et soutiennent ainsi notre politique municipale dont ils étaient contents. Si la question était si simple, ça serait. L'absence en aujourd'hui se greffe à une situation qui perdure depuis 30 ans, où de scrutin en scrutin, il y a de moins en moins d'électeurs. Avec la dislocation de l'industrie, on a cassé des lieux collectifs, des lieux d'analyse collective où on a perdu le tissu social. Les comités d'entreprise proposaient des temps culturels de loisirs avec une organisation collective. Les salariés de ces entreprises étaient aussi parents d'élèves, ils étaient dans les associations, allaient voter, donc ils irriguaient en quelque sorte la vie locale. Des lieux où on discutait, on rêvait, on construisait dans un élan d'éducation populaire. L'abstention, c'est surtout le fruit de décisions qui ont été prises il y a 30 ans et depuis 30 ans et dont on voit les conséquences aujourd'hui. Les communes ont été sacrifiées par l'étranglement budgétaire, avec la baisse des dotations de l'État, la contractualisation, la suppression de la taxe d'habitation. C'est la voie toute tracée pour le transfert des missions de services publics vers le privé. Cela, nous le refusons, tout comme la remise en cause de la libre administration. En tant que maire, je déplore cette compression budgétaire alors même que les besoins de la population augmentent. Quand 30,5% de Vénitiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, pour nous ce sont des enfants, des femmes, des, des hommes et des personnes âgées qui ont besoin de plus d'attention, plus de services publics. Il y a également une augmentation du nombre d'habitants liée au développement de notre métropole et au dynamisme du territoire de vénitieux. Notre démographie est en hausse constante avec environ 1000 habitants supplémentaires par an depuis 2008. Cela signifie des services supplémentaires, des équipements ainsi que des agents pour exercer ces missions. Et déstabiliser les communes, c'est pour moi un non-sens. Nous savons qu'il faut les renforcer dans leur premier maillon de la République. Elles sont et resteront, quoi qu'il arrive, la première porte poussée par les habitants. Jusqu'à aujourd'hui, les élections municipales étaient épargnées par un tel taux d'abstention. Et la situation nouvelle fait dire à certains que les équipes municipales élues en 2020 ne seraient pas légitimes. Vous l'avez dit tout à l'heure, on entend beaucoup ça. Or, depuis des années, ces sommets d'abstention sont déjà une réalité pour les européennes ou les législatives. Le député de notre circonscription a été élu avec 72% d'abstention en 2017 et personne n'a remis en cause sa légitimité. Après le démantèlement des communes, la baisse des dotations de l'État, la contractualisation, les suppressions de la taxe d'habitation, nous voilà attaqués une nouvelle fois à travers notre élection sur notre légitimité. On a pu croire que la stratégie du gouvernement d'affaiblir les communes avait pour objectif de les faire disparaître. Je ne crois, euh, je, je crois pas, justement, je crois surtout qu'ils ont besoin des hommes et des femmes qui mouillent la chemise dans les territoires et qui sont, euh, en quelque sorte, euh, des, des fusibles dont ils ont besoin. A force de nous enlever tout moyen, toute maîtrise de nos recettes comme on le fait avec la suppression de la taxe d'habitation, comment mettre en place nos politiques, comment continuer à défendre nos choix de société et c'est bien là que notre combat pour les communes doit porter. Et doit surtout être porté par et par la population. On voit bien, vous le disiez tout à l'heure, euh, au plus vous rabougrissez les compétences des communes, les, les, les choix politiques, etc., finalement, au bout d'un moment, la population ne verra plus la différence entre un maire communiste, un maire de droite, un maire, un maire socialiste. Donc, comment faire pour que nos habitants agissent, soient pleinement citoyens, qu'ils sachent et qu'ils comprennent que les services dont ils bénéficient à vinicieux ne sont pas la norme partout, qu'il y a une vraie volonté politique depuis des décennies sur la culture, le sport, l'enfance, le social, etc., et pour que chacun puisse se construire et s'épanouir. La ville, comme le reste, serait elle devenue un lieu de consommation, finalement? Malgré ces difficultés, je tenais à vous faire part de mon expérience dans les réunions d'appartements car il se passe des choses vraiment intéressantes qui, et qui nous donnent à réfléchir. C'est un format de, de réunion que j'ai utilisé au départ dans le cadre de campagnes électorales et que par la suite j'ai poursuivi. En fait, c'est euh, des habitants qui m'invitent et euh, nous, nous sommes, euh, ça dépend, entre 10 et, et 40 personnes. Euh, pour les municipales de, de 2020, c'est 500 personnes que j'ai rencontrées dans une trentaine de réunions, et en 2014-2015, c'est plus de 1500. Vous voyez que finalement, ça peut aussi faire boule de neige, parce que, euh, on considère que un habitant parle à 12 habitants, donc quand vous en rencontrez 1500, vous voyez bien, euh, euh, ce que ça peut, euh, ce que ça peut donner. Les participants ne sont pas forcément des sympathisants, ce sont justement ceux que l'on, ce qu'on voit nulle part. Ils viennent au départ généralement avec une préoccupation personnelle. Je suis souvent surprise, ils ne connaissent pas la ville. Ils me posent beaucoup de questions et ont beaucoup de fausses idées. Visiblement, en termes d'information, de communication, il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc je m'interroge sur cette question de communication. Nous en faisons déjà beaucoup, comme toutes les villes. On nous avons un site, un journal, des affiches, des guides, etc. Et cette communication fonctionne finalement pour celui qui cherche une information ou qui fait la démarche de s'informer. Mais comment faire pour que notre communication soit accessible à tous Et je dirais presque qu'elle rentre dans les foyers pour que chacun connaisse ses initiatives, les actions, et puisse, le cas échéant, participer à ces initiatives ou à ces combats. Des réunions d'appartement qui permettent des échanges également directs, sans tabou, qui sont des moyens de communication efficaces finalement, où après plusieurs heures de discussion, parce que ce pas rare que ces discussions durent entre 5 et 6 heures, les habitants ont compris et découvrent aussi plein de choses. Et les retours sont, sont positifs. Euh, quelques, quelques exemples que j'ai en tête euh, de sujets souvent abordés. Par exemple, sur la, la crise du, du Covid, nous avons mis en place beaucoup d'actions que la population a reconnues et remerciées. Je réexplique qu'il faut des moyens pour faire plus dans tous les domaines et que, que l'argent que nous avons débloqué pour faire face à l'urgence hier va peut-être manquer demain et nous bloquer sur un, sur un autre projet et donc c'est inacceptable. Donc ça permet aussi d'aborder des questions budgétaires. Avec la réforme des rythmes scolaires par exemple, même situation. Les familles ont choisi le retour aux quatre jours, mais ne comprennent pas pourquoi on ne, peut, on ne pouvait pas continuer à offrir le même service périscolaire au, au même tarif en perdant la dotation de l'État de plus de 800 000 euros. En matière de, de budget, à la question combien coûte euh, la construction d'une école, les habitants répondent pour la plupart, répondent « 2 ou 3 millions » en fait dans les faits c'est entre 11 et 14 millions sur un budget global 212 millions généralement les habitants sont vraiment surpris d'apprendre ces coûts là et vous voyez que en abordant ces questions de budget du coup ils pourront peut-être un jour défendre euh, des, des vrais moyens pour, pour les communes en 2014 nous connaissions euh, l'impact de la diminution de la DGF euh, d'ici 2017 euh, sur les finances des villes pour c'était euh, 7 millions en moins euh, donc en gros c'est une, une année et demie de maintenance de tout notre patrimoine communal. Euh, nous avons lancé une campagne d'affichage sur nos équipements euh, en détaillant par exemple sur le cinéma euh, municipal 7 millions, qu'est-ce que ça avait comme conséquence, pareil sur nos gymnases, etc. pour justement mobiliser pour pouvoir défendre les moyens et les communes. Et je reste persuadée qu'au regard de cette expérience, que lorsque les habitants disposent des informations et comprennent les enjeux, même sans partager nos choix, ils peuvent avoir une lecture globale de, dans l'intérêt général. Et donc, quelque part, ils deviennent des alliés républicains inclus et impliqués. J'entends souvent également euh, « Michel Picard défend bien la ville ». Ce qui est confirmé par le, le sondage Ipsos, vu que 65 des Vénitiens pensent que je défends bien la ville. Mais au-delà de, du, du compliment, quelque part, je leur réponds comment vous me rejoignez Comment vous nous rejoignez Quelles actions nous menons ensemble pour défendre la ville Comment C'est pas qu'un individu, c'est bien toute une population qui, qui, qui, doit, qui doit se mobiliser. Pour revenir sur la campagne, je, je, je, je, je fais vite, pour revenir sur la campagne municipale, comment créer l'impulsion citoyenne Comment donner envie de s'engager pour la chose publique À Vénitieux, nous avons fait ce qui nous paraît finalement le plus naturel, une campagne participative. La démarche participative, c'est tout simplement un peu, j'ai envie de le dire comme ça, notre héritage éducation populaire. C'est comme ça que nous fonctionnons depuis toujours dans les usines, dans les syndicats, dans les comités d'entreprise, dans les associations avec du débat d'idées, la confrontation des points de vue, la capacité à développer des arguments. Et concrètement, nous avons fait des réunions thématiques pour construire notre projet avec la population. Euh, un site participatif avec contribution et discussion, c'était une première expérience pour nous, que nous souhaitons développer par la suite, et ce travail a donné lieu donc à 150 propositions concrètes, chiffrées et réalisables. Et nous sommes partis d'un bilan, d'une expérience, d'une volonté d'ouverture pour construire euh, la, la suite de l'histoire vénitienne, avec un nom de liste qui était assez explicite, les Vénissans rassemblés pour une ville humaine, écologique, solidaire et citoyenne avec une équipe qui a été large, qui, qui était largement renouvelée, toutes les forces de gauche écologistes rassemblées au deuxième tour, et pour mener campagne, il faut évidemment une force militante, qui est bien souvent l'addition de ceux qui gravitent autour de, de la section et de ceux qui gravitent également autour des réseaux des élus, je pense notamment aux parents d'élèves, aux, aux, aux, aux, aux militants associatifs, etc. » Pour conclure, on ne peut que constater que la participation citoyenne s'amenuise, mais à tous les niveaux et dans toutes les sphères de la société. L'abstention est plus qu'un taux mesurable mathématiquement, ce sont des centaines de gens qui sont là, mais qui ne s'impliquent pas. C'est un problème, un phénomène global avec moins de syndiqués, moins de bénévoles, moins de militants. Moi j'entends souvent, ça repose toujours sur les mêmes, ben oui, parce qu'on est moins nombreux. Donc avec le constat que je viens de vous faire, pour notre équipe municipale, il s'agit aujourd'hui de faire vivre les 150 engagements de notre contrat municipal euh, avec et pour les citoyens. Alors comment inclure la population tout au long du mandat Comment créer l'adhésion de tous et la compréhension surtout du, du projet quel lieu, quel format, quels moyens d'information et de communication Comment mobiliser la population pour partager nos choix politiques euh, D'une manière plus globale, la question qui nous est posée à toutes et à tous, dans une société où tout a été fait pour que l'individualisme prime, comment redonnons-nous euh, corps et sens au commun et à l'intérêt général voilà, Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. un très grand réseau et un appui de service pour pouvoir chiffrer un bilan. Et je voudrais savoir, Olivier, vous, comment vous avez mené campagne à Noisy et est-ce que la démocratie participative, ça a été aussi un, un facteur clé de la mobilisation Bonjour à tous, camarades, merci de nous avoir invités, enfin d'avoir invité Noisy, que je représente aujourd'hui à cette université. Merci à la Fédé du Nord de nous accueillir. Alors c'est vrai que là, nous sommes dans la parfaite complémentarité parce que le sens de mon intervention et bien sûr de présenter une espérance d'issue à la crise démocratique puisqu'il y a l'impasse et l'issue j'ose espérer que nous représentons l'issue et pour longtemps donc le sens de mon intervention c'est de montrer comment dans un contexte qui est qui est peu bénéfique à la base, eh bien nous avons réussi euh, à prendre une ville à la droite avec une tête de liste communiste qui n'est pas aussi fréquent au niveau national en, en, ces, en cette période. Donc ça va être le sens de mon intervention et elle aura un format entre M. Lévy et Michel, c'est-à-dire que j'ai des notes et je, vais, euh, je, vais, je ne vais pas vous les lire euh, complètement mais je vais, euh, je vais faciliter un petit peu le, la parole en me servant de ces notes, mais sans les livres stricto pardon. Alors, je vais contextualiser déjà le Noisil Sec. Nous sommes une ville de la banlieue de Seine-Saint-Denis. Une... Nous sommes des séquano-dionisiens. Retenez-le, parce que c'est beaucoup mieux de dire séquano-dionisiens qu'habitants du 9-3. C'est plus valorisant, c'est plus beau. Donc, je tiens à ce terme. Donc, nous sommes une ville de Seine-Saint-Denis de 44 000 habitants à 8 km de Paris, avec une certaine mixité malgré tout, mais victime également d'une désindustrialisation, puisque euh, cette ville a connu comme celle des alentours une forte industrialisation dans les années euh, 60-70, et bien sûr, suivi d'une forte désindustrialisation, ce qui a contribué à une paupérisation de notre population, mais à nois le sec quand même, une certaine mixité. Alors, également, contextualiser le... le, le, le la politique, c'est une ville qui est, qui, est passée, qui a été prise par un communiste en 59 et qui est restée communiste jusqu'en jusqu 2002. Euh, à partir de 72, eh bien, il y a eu une majorité d'union de la gauche avec un maire communiste euh, à chaque élection jusqu'en 2002, date à laquelle nous avons perdu la ville sur une partielle et qui a été prise par, à l'époque, une centriste, Madame Révoir, et qui est restée jusqu'en 2008. 2008 échec, euh, échec de cette majorité de droite pour euh, arriver à une majorité de gauche, mais avec une mère socialiste. Je tiens juste à préciser que notre candidat qui était Gilles Garnier à l'époque est arrivé juste à 25 voix en deuxième position derrière la candidate socialiste, et que, et que j'ai considéré, moi, alors peu que j'étais sur la liste, j'ai considéré que nous avions été maltraités. C'est pour ça que je n'ai pas participé à cette majorité municipale. Ce qui euh, a certainement joué dans euh, la réussite de cette élection. J'y reviendrai, reviendrai tout à l'heure. Donc une majorité de gauche entre 2008 et 2010 qui explose qui explose en vol à deux ans de, de la prise de fonction, parce que de grosses divergences, justement, liées aux pratiques démocratiques de la mère en place, Alda Pereira le maître, et puis des divergences politiques profondes, à la fois sur les pratiques, mais sur les orientations. Et donc, à ce moment-là, en 2010, une nouvelle partielle qui profite à l'UDI, au candidat de l'UDI, Laurent Rivoire, qui qui arrive à un moment donné où la méthode Lagarde, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, hein, la méthode Lagarde de, de, de Drancy, puisque je sais qu'il y a un Drancy ici, euh, qui a fonctionné à Noisy, qui a fonctionné à Bobigny, une, une, une, une démarche très clientéliste et communautariste, qui s'installe à Noisy et dont euh, bénéficie Monsieur Révoir en se présentant comme le candidat local d'intérêt local, et il rassemble en effet la droite. Et en 2010, eh bien, il passe. En 2014, donc, et les nouvelles élections municipales, il avait, il avait fait quatre ans de mandat, il était en gros en campagne pendant quatre ans. Et à ce moment-là, le candidat que nous voulions présenter, Gilles Garnier, ne se présente pas. Et de ce fait, je suis candidat, mais un peu tardivement. Et c'est vrai que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, une culture d'union de la gauche, et il est vrai que Gilles Garnier comme d'autres maires et comme d'autres candidats communistes ont largement contribué à entretenir depuis longtemps euh, cette, cette union de la gauche mais cette ouverture également à ce qu'on appelle aujourd'hui des citoyens, des gens de la société civile j'ai horreur de ce terme, on en discutera peut-être avec monsieur Lévy sur, sur ce terme dans les, dans les, dans les sondages mais donc voilà, société civile ça commence à me hérisser parce que c'est comme si c'était un label de qualité et ça n'en est pas un du tout donc une, une culture de l'ouverture, euh, d'une large ouverture à la fois euh, avec les formations politiques, mais également très ouverte. Donc euh, en 2014, je me présente avec une liste rouge et verte avec les verts et nous, nous arrivons en tête de la gauche et le maire Laurent Évoir passe au second tour avec 58% et nous sommes donc à 40, 41 et quelques. C'est là que tout commence. C'est là que tout commence dans le sens où, euh, alors peut-être que je vais parler de la place du PCF, parce que quand même dans, dans, dans le cadre de cette université c'est important, et dans cette élection euh, le, le parti a joué un grand rôle. Euh, le, le PC à Noisy est une section qui, qui représente un intérêt dans le sens où elle a continué de fonctionner, même une fois que nous avons perdu la ville, vous savez ce que c'est que les sections quand on a les villes, on a des moyens, on a, ça, ça fonctionne bien, ça tourne, il y a des intérêts communs, et quand on perd les villes, et bien parfois ça flanche. Et bien ça fait 18 ans que nous avons perdu la ville de Noisy-le-Sec et ça fait 18 ans que cette section non seulement tourne, se renouvelle, mais prend de l'importance et très dynamique dans, différents, dans différentes actions. Donc l'intérêt que, que, que représente aussi la place du parti c'est que c'est une force militante constante. Parce que travailler à, à l'ouverture, c'est une chose, mais quand on, on, on rencontre des personnes qui ne sont pas des militants, eh bien, on ne fait pas une campagne comme ça. Ça se construit, ça se pense. Il y a des, des formes d'organisation qui sont internes au parti et euh, qui sont des formes plutôt positives quand on mène une campagne. Donc, la place du parti a été très importante parce qu'en plus, pendant ces six ans, le PC a, a été localement très présent sur des questions très locales mais il a été aussi euh, présent sur des questions départementales, régionales, nationales et internationales. Donc nous occupons cette place depuis depuis 18 ans et je pense que ça c'est très important parce que nous sommes en réalité la seule force politique présente en dehors du moment des élections, en permanence. Et ça représente je pense un facteur euh, important dans, dans les considérations euh, que que l'on doit prendre en compte quand nous voulons reprendre une ville, et je sais qu'ici il y en a qui veulent prendre ou reprendre des villes. Euh, ce qui a été un phénomène aussi important c'est la place des élus communistes donc euh, je, depuis 2014 je suis je, président du groupe rouge et verte la gauche ensemble, c'est un groupe d'opposition municipale où nous sommes six, dont trois communistes et là aussi euh, ce qui est intéressant c'est que nous avons tenu à, à garder le lien avec l'organisation du parti mais avoir aussi notre autonomie et ça c'est une démarche à laquelle il faut je pense songer c'est impératif de garder ce lien et la... la, la, la, la le lien avec les militants et avec, bien sûr, tout ce que, tout ce que le parti mène au niveau national. Mais c'est aussi important d'avoir notre posture d'élu et d'avoir une certaine autonomie à ce titre-là. Et je pense que nous avons su garder cet équilibre en étant présents sur le terrain avec la population, mais en ne renonçant rien de ce que nous sommes et avoir notre place aussi au sein du parti. Alors, nous avons bénéficié le, du bilan politique un petit peu, euh, euh, je, désastreux était peut-être un bien grand mot de, de l'UDI, entre 2010-2014, si vous voulez, euh, il a fait campagne, le maire a fait campagne, il était plutôt à l'écoute, euh, ça marchait bien, et à partir de 2014, il y a eu un changement fondamental de ses pratiques. Alors, le, le, bien sûr, je vous ai parlé tout à l'heure de, de politique clientéliste et communautariste, c'est un fait, mais ça existait déjà avant, mais il a commencé à prendre des décisions un petit peu tout seul. Il y a eu une forte densification. Vous savez que nous sommes contraints, nous, dans nos, dans nos banlieues à densifier. Euh, lui, il est allé au-delà. Il y a une forte surdensification dans l'Oasie. Donc, des projets urbains qui naissent partout sans discussion préalable. Si je fais le lien, c'est par rapport à la démocratie. C'est-à-dire que on peut bien sûr densifier. Je pense que nous avons certaines contraintes. Et ça, c'est discutable. Ça fait partie aussi du débat que nous avons en notre sein. La densification en tant que telle n'est pas forcément nuisible, mais il faut qu'elle soit travaillée, il faut qu'elle soit pensée au regard des services publics que nous proposons à côté, au regard de ce que veulent les, les, les, les habitants. Tout à l'heure Michel parlait de sa perception de la ville dans 20 ans, oui on faut même aller plus loin, quoi, 20, 30, 40 ans, et donc lui il a une perception très de promoteurs, donc des petits projets qui poussent un peu partout, qui ne se font pas en lien avec la population, et donc ça a été une politique foncière assez dévastatrice quand même sur Noisy. Dans les différents domaines, euh, sans considérer justement, et c'est là qu'il y a un gros déficit démocratique dans la gestion passée, qui je pense nous a bénéficié, des décisions qui sont prises de manière unilatérale, qui vont même à l'encontre, de l'intérêt de la population, je un exemple très court, un square qui s'appelle le square Truffaut, il propose à un promoteur de construire 17 appartements sur ce square, donc un parc public dont on peut bénéficier, vous imaginez en Seine-Saint-Denis, que les poumons verts ont quand même de l'importance, et lui donc il propose ça, une levée de bouclier des riverains, puis du conseil de quartier, qui à deux reprises s'exprime à l'unanimité contre ce projet, 2200 pétitionnaires, et eh bien le maire va au bout de son projet. Alors, bon, il n'y est pas, puisqu'il y a eu un tas de démarches qui font qu'on la ralentit, et maintenant que nous sommes aux affaires, eh bien, nous allons faire en sorte que ce projet euh, n'aboutisse pas euh, en, ces, en ces termes. Donc un, mé, un mépris, un certain mépris affiché de l'équipe municipale euh, sur l'expression euh, de, des Noiséens. La non reconnaissance de l'opposition, c'est pareil, au lieu d'afficher euh, une certaine ouverture à l'opposition, parce que je considère que nous avons été une opposition constructive, eh bien, au lieu de travailler à cela, eh bien, il nous a plutôt euh, évincé à la fois des décisions et puis des, des, espaces, de, des espaces de discussion, sauf quand, bien sûr, quand il en était contraint. Il nous a coupé le micro au conseil municipal, par exemple, quelque chose à qui me considère enfin que je considère comme étant important, euh, la lutte pour l'autodétermination du peuple palestinien. Eh bien, lorsque Salah Mouri était emprisonné, nous avons euh, souhaité poser euh, une question orale, et eh bien il nous a carrément coupé le micro à deux reprises sur la mandature quand on abordait la question palestinienne. Euh, donc un maire qui a divisé, qui a clivé, même même en son sein de la majorité, une baisse continue des services publics puisque c'est là qu'on voit véritablement la différence entre une politique de droite et une politique de gauche, même si nous devons faire attention bien sûr aux finances publiques, il y a une réduction massive euh, des, des, des agents de la fonction publique et donc une réduction à la fois qualitative et quantitative du service public sur Noisy. Et ça les noiséens l'ont ressenti. Un développement du commerce calamiteux et des services municipaux malmenés euh, en termes de RH. Alors nous, à partir de ce constat de 2014, nous nous sommes dit, euh, nous allons partir en campagne. Nous avons six ans euh, et nous avons fixé quelques objectifs. Le premier, c'était de renouer le lien entre la politique et la population et redonner le goût... Et à la politique et du sens à la démocratie véritablement cette question de sens on ne s'est pas engagé en 2014 sur cette longue campagne en se disant on doit reprendre la ville par esprit revanchard ou on doit reprendre la ville parce que c'est la droite on a d'emblée dit on on, on essaye de prendre cette ville pour porter un projet alternatif et pour redonner du sens à la politique c'est vraiment ce qui nous a animés. je vais y revenir mais c'est ce projet, nous ne l'avons pas quitté de 2014 jusqu'au au deuxième tour des municipales donner du sens à la politique qui est renouée parce qu'on sent ce qu'on dit, le taux d'abstention bon, j'y reviendrai tout à l'heure, on a des chiffres un, un, un, peu, un peu plus positifs mais il y a une forte abstention et on sent qu'il y a un, un désintérêt de la vie politique et donc c'était notre objectif le, le deuxième, c'était porter un projet d'avenir en phase avec les besoins, un projet émancipateur et d'alternative politique. C'est qu'on veut aller plus loin, mais on se sert du local pour euh, Alors, il, y a, il y a, pense, agir local et agir, euh, agir national, mais on s'était dit... Euh, ce qui peut se passer à Noisy, on parlait de l'égalité femmes hommes. Je pense qu'au niveau local, ce, ce thème qui est fondamental, qui est un problème de société, euh, est un, un thème qui peut très bien euh, se décliner localement, au plus près des besoins de la population, et sur les violences, sur l'éducation, sur, sur l'éducation dans le domaine du genre, avec les antennes jeunesse, etc. Donc il y a des on, on, on a vraiment travaillé sur Qu'est-ce qu'on voulait comme société, globalement, et comment pouvions-nous arriver à un changement de société, bien sûr, euh, en changeant localement les choses Invoter une nouvelle forme de communisme municipal, parce que euh, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, de, de plus de 30 ans de, de communisme municipal, qui a très bien fonctionné à Noisy, avec des, des, des, une offre culturelle, une offre de santé, une offre éducative très importante, eh bien, comment pouvions-nous le repenser au XXIe siècle, euh, qui n'est pas du tout le même contexte qu'il y a 50 ans alors ça c'était les objectifs. Et en, en réalité il y a eu deux campagnes et c'est là qu'on rejoint l'aspect démocratique, c'est que dès le départ nous nous sommes dit nous n'irons plus au devant des noiséens au moment d'une élection en Pouvons-nous entendre dire vous ne venez nous voir qu'au moment des élections Je suppose que vous l'avez entendu et on s'est dit ça on ne veut plus l'entendre. Donc si on ne veut plus l'entendre, faut mettre les moyens pour ne plus l'entendre. Donc on a mis en place euh, des, des, des alors on, ça n'a été que des choses expérimentales puisqu'on partait là on partait dans ce dispositif en disant on a six ans pour travailler. Ça a été d'abord des des rencontres de quartier. Des rencontres de quartier, les élus vont à votre rencontre et au bout d'un an, on a initié ça avec euh, avec la, la, les insoumis de notre groupe et avec les, les communistes. Eh bien, nous allions une fois par mois planter un barnum dans, dans un quartier. Alors bien sûr, il y avait un travail de communication avant par les réseaux, par des flyers, par du porte-à-porte -porte, et nous allions au-devant des gens là où ils vivaient. Nous en avons fait 38, je crois, euh, en, en six ans. Alors ça, ça peut démoraliser parce que parfois vous faites du porte-à-porte -porte pendant quatre jours, vous distribuez 400 flyers et il y a quatre personnes qui descendent. Sauf que quand on est allé les voir pendant la campagne et qu'ils nous disaient on ne vous voit jamais, eh bien nous on leur disait ah, non pardon c'est nous qui ne vous voyons pas, nous sommes venus là, là, là et là. Et en plus ceux qui venaient. Eh bien, nous avons amélioré le dispositif, nous avions un cahier de doléances, et nous élus, eh bien, nous faisions remonter les doléances de, ces, de cette population, soit au conseil municipal, soit à travers des, des moyens de communication, pour pouvoir avoir des réponses. Donc certains ont senti la pertinence de cette action, et d'aller euh, au-devant des élus pour pouvoir agir. Donc ça c'est le premier dispositif que nous avons mis en place. Bien sûr, nous avons continué de travailler à la fois avec les élus de gauche, les différentes associations, les amicales des locataires, euh, tout, toutes ces associations euh, qui, qui font vivre, qui font vivre le, le, le local. Et nous avons lancé dans ce, dans ce cadre-là quelque chose qui a été déterminant, un, un questionnaire. Alors nous n'avions pas les moyens, nous, de, de nous offrir les services euh, d'un organisme de sondage. Donc nous avons euh, initié, nous avons élaboré nous-mêmes un questionnaire qui faisait euh, cinq pages. Et en 2017, nous l'avons élaboré, nous l'avons pensé pendant plusieurs mois, nous l'avons édité. Et pendant six mois, nous sommes allés au-devant de la population, à travers euh, bien sûr du porte-à-porte, -porte, puisque c'est un peu dans notre logiciel de communiste, mais en allant sur différentes initiatives. Pendant six mois, à la fois des communistes et des non-communistes ont pris ce questionnaire pour aller au-devant de la population. Nous avons recueilli 1028 questionnaires. Et pendant cette période, nous nous sommes dit, ce questionnaire, pourquoi Pas simplement un questionnaire de plus pour sonder euh, l'opinion, mais un questionnaire pour connaître véritablement les attentes de la population afin de construire un programme, et je vais vous dire après comment nous l'avons construit. Donc c'était la base, et on s'est dit, on ne va pas attendre encore une fois la campagne pour se lancer, on va partir parce que on ne va pas attendre les accords, on ne va pas attendre le reste, nous allons prendre le temps de travailler avec la population là-dessus. Donc pendant six mois, 1028 questionnaires, et bien sûr, euh, nous avons fait travailler, euh, ce n'était pas un emploi subordonné, deux retraités, de retraités qui, pendant six mois, ont passé leur temps à, à déchiffrer, à mettre en page, à, à travailler avec des, des logiciels pour pouvoir restituer au bout de six mois ce questionnaire. Nous avons eu alors là des résultats très intéressants. On parlait de démocratie participative puisque c'est notre thème. Bien sûr, moi en tant qu'élu, en tant que communiste et dans notre entourage politique, que ce soit des amis de, de la France insoumise ou des Verts, nous sommes très Par priorité, cinq thèmes. La démocratie arrive à 16 alors que l'éducation arrive à 41 Et c'était très intéressant parce que du coup, nous, c'est ce, ce que je vous disais au départ, nous avons nos propres schémas de militants, de, de, de, de, de militants engagés, de communistes. Mais sont-ils répondent-ils aux besoins de la population, aux préoccupations de la population Vous parliez de la, Michel, parlait de la sécurité. Il arrive, ça arrive à 31 Donc nous sommes partis nous de ce qu'attendaient les Noiséens. Hein. Et nous avons entamé à partir de là des ateliers, donc des ateliers pas trois mois avant les élections, des ateliers dès 2018, avec des gens. Certains ateliers n'y avait aucun communiste. L'atelier commerce, alors de mémoire, je veux dire, l'éducation arrivait à 41%, ensuite il y avait le logement, le, la santé, la jeunesse, enfants jeunesse euh, commerce, écologie et prévention-sécurité. Ensuite, ça tombait en dessous de 30%. La culture a arrivé à 11%. Quand on sait, nous, l'attachement, on connaît notre attachement, nous communistes à la culture comme vecteur d'émancipation, vous voyez, pour la population, arrivé à 11%. Et donc, nous sommes partis de ce questionnaire pour ouvrir des ateliers à toute la population euh, en 2018. Et l'atelier commerce, par exemple, il y avait zéro communiste. Il y avait 12 personnes en permanence. Je dis en permanence, puis il y en a eu 15, il y en a eu 8. Et donc, nous, a, nous avons abouti à un projet... Et avec ces cinq thèmes, l'atelier logement a réuni beaucoup plus de monde. Nous avons invité des urbanistes. Enfin bon, ça, ça a duré un an et demi. Donc vous imaginez, l'atelier commerce s'est déplacé sur des, des, des, des, des bases de, de tri sélectif sur, le, le, sur le, les déchets alimentaires, etc. Donc il y a eu un gros boulot sur ces cinq thèmes. L'éducation était, bien sûr, la base de notre projet. Donc voilà sur cette, ce, ce questionnaire qui a été une base forte. De notre, de notre campagne. Alors ensuite, nous avions des, des, des principes. Nous avions la conviction que cette démarche euh, devait être la nôtre, mais nous n'avions pas la certitude qu'elle marcherait. Et c'est pour ça qu'au-delà de ça, nous n'avons transigé sur rien. Nous n'avons fait pendant cette campagne aucune promesse. Et nous avons décidé de garder cette ligne et qu'au-delà, vous savez très bien comment ça se passe dans les périodes d'accord, de discussion avec les différentes forces, et eh bien là-dessus nous n'avons pas transigé, nous sommes restés sur notre projet. Ce qui nous a amené à, à avoir des principes, travailler avec la population en retournant au devant d'elle, c'est ce que je vous ai dit, travailler l'union des forces politiques en mouvement en respectant nos différences, parce que je peux vous dire que 2017, et passer par là, ça n'a pas été évident d'aborder ça, puisque dans notre groupe, nous avions des communistes, des, des verts et des insoumis, euh, 2017, euh, présidentielle et législative, il voilà, faut pouvoir travailler. Nous avons réussi à garder cette, cette unité malgré nos divergences affichées, même au sein du PCF d'ailleurs. Réinvestir les quartiers populaires que nous n'habitons plus, parce qu'il faut se rendre à l'évidence que nous, communistes euh, majoritairement au Saint-Sundi, nous n'habitons plus ces quartiers populaires tout en gardant, bien sûr, un travail sur les quartiers plus résidentiels. C'est-à-dire que nous n'avons pas, une des problématiques que nous nous posons, c'est comment faire en sorte de faire vivre cette mixité réelle, puisque nous avons la chance de l'avoir, mais sauf qu'il y a des gens qui vivent les uns à côté des autres et pas les, les uns avec les autres. Et donc, notre projet, un de notre projet, un des axes de notre projet, c'est de faire vivre les gens les uns avec les autres et nous y travaillons déjà cet été. Euh, privilégier le projet et uniquement le projet ne pas se dé dévier de ça alors ne pas vouloir gagner la ville à tout prix mais privilégier pendant six ans la visée et la portée du projet alternatif c'est ça, c'est ce que je vous ai dit nous, nous, nous étions capables de perdre quand euh, on a perdu en 2014 j'ai dit euh, c'est une défaite électorale mais c'était une victoire politique parce que nous avons en 2014 créé cette dynamique qui nous a permis de, de tenir six ans et d'arriver aujourd'hui à cette victoire électorale et politique mais le plus dur reste à faire euh, alors, une chose qui nous concerne, nous aussi, euh, communistes, et nous avons eu cette discussion au sein du parti, c'était ne pas vouloir sauver l'appareil du parti. C'est-à-dire que quand nous, nous nous sommes investis, nous ne nous, nous sommes pas dit « il faut prendre une ville, il faut un maire communiste pour sauver l'appareil ». Nous nous sommes dit « il faut qu'on travaille et faire de, du, du, du, du PC notre, notre outil pour faire avancer l'idée communiste et que les gens y adhèrent et que ça devienne une évidence, eu égard à ce qu'on porte comme projet et comme pratique ». Oui, je vais accélérer. Euh, changer notre image de communiste, nous avons beaucoup travaillé sur la com. Euh, nous avons travaillé énormément sur la communication segmentée. Ce travail de six ans, eh bien, c'est qu'à chaque élection, nous sommes allés consulter les registres électoraux. Ça paraît simple quand on est aux affaires. Quand on est dans l'opposition, tout ce qu'on dit. est... Est toujours très difficile. Chaque élection pendant six ans, des camarades et d'autres sont allés consulter les registres électoraux, ce qui nous a permis, eh bien, quand on a travaillé sur la communication segmentée, d'avoir des éléments fiables. Donc ça a été quelque chose de très important. Euh, changer notre image de communiste à travers la com, je l'ai dit, tout en restant authentique, euh, sincère et ne rien rogner de ce que nous sommes ne faire aucune promesse, je l'ai dit, construire une équipe très ouverte, ça c'est très important. C'est-à-dire que pendant six ans, nous avons travaillé à construire une liste réellement. Sans, sans le vouloir, cette ouverture que nous avons eue en allant au-devant de la population nous a permis d'avoir, d'un point de vue générationnel, d'un point de vue spatial, d'un point de vue des origines, la liste la plus représentative de la population noiséenne. Nous avions des jeunes de 18 ans et un, une personne, un senior, de 84 ans, mais avec une réelle représentation, et ça, on, on nous l'a dit, mais c'est le fruit aussi du travail de 6 ans. Ça ne serait pas construit en 4, 5, 6 mois d'élection. De, de, je vais aller plus vite. La démarche, donc la problématique, la problématique était la suivante. Impulser une démarche de caractère profondément démocratique et traduisible dans notre politique à venir. Nous l'avons répété. Nous avons agi pendant six ans en disant aux gens, nous travaillons avec vous, nous ne ferons pas votre place, nous ferons avec vous. Et en gros, notre démarche préélectorale laissait augurer d'une démarche quand nous serions à faire. Et c'est ce que nous avons commencé à faire depuis deux mois et c'est ce que nous continuerons à faire pendant six ans. Euh, rendre pertinentes, visibles et audibles les doléances des habitants. Ça aussi, les habitants avaient l'impression, de toute façon, quoi qu'ils disent, de n'être pas entendus. Et je rejoins Michel quand elle parle des réunions d'appartements, c'est essentiel parce que ce sont des espaces d'expression où on va rencontrer des gens là où ils sont, mais qui ne s'exprimeraient pas autrement, et qui n'exprimeraient ne, qu pas ce qu'ils pensent vraiment autrement. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important que nous avons mené à notre niveau. Euh, bon, je vais aller encore plus vite. Hein. Je vois. Tu t'impatientes combien Bon, d'accord. Donc, dans nos pratiques militantes, alors on pourra peut-être, si vous avez des questions, on se, se revoir après, parce que sur nos pratiques militantes, il y a beaucoup de choses à dire. L'organisation des ateliers. Nous avons travaillé le, les questionnaires. Le, Alors, le, le candidat, ça a une importance, le candidat. Donc, je suis peut-être le plus mal, le, la tête de liste. Je suis peut-être le plus mal placé pour parler de moi. Euh, ça, a une, ça a une importance parce que on le sait et j'avais assisté à d'autres à formations, d'autres interventions euh, d'instituts de sondage, où il disait que le maire et la tête de liste étaient importantes. Et c'est vrai que nous communistes, nous sommes très attachés à l'équipe, nous avons travaillé là-dessus, euh, sauf qu'on sait pertinemment que les gens, euh, les, les, les habitants ont aussi de, de voir, envie de voir quelqu'un d'identifié. La, la, la chance que, que j'ai, c'est que je suis un militant communiste reconnu depuis tout le temps, euh, que je n'ai pas forcément euh, l'image que se font les gens du, euh, du militant communiste, je suis implanté à Noisy depuis 56 ans, je suis directeur d'école maternelle depuis, euh, depuis 30 ans à Noisy, je suis président d'un club de sport, je suis militant euh, à la FBS, militant à un militant, euh, je l'étais au MRAP vous voyez je suis implanté dans la, dans la vie locale parfaitement euh, et donc ça c'est une force mais si je me regarde de ce qu'a vécu Patrice Bessac à Montreuil quand il est arrivé, il est passé là il est repassé au premier tour et pourtant il n'était pas implanté, c'est pour ça qu'il y a des choses il ne faut pas penser que tout est transposable ça peut offrir dans certains, dans certains cas un avantage, puisque là nous, nous avions besoin de reprendre une ville à la droite, mais ce, ce n'est pas une recette miracle donc je vais aller très très très vite je pourrais vous parler des différentes listes qui étaient en, en dans la course non, Juste à retenir, si tu me permets, et après je reviendrai juste sur les. Alors, à retenir, c'est que le projet politique comme ligne directrice, dont on ne s'éloigne pas quoi qu'il arrive, mais qui s'appuie sur la réalité et se co-construit avec la population. Véritablement, c'est ce qui nous a guidé. L'anticipation, c'est que nous avons à chaque fois anticipé, travaillé sur des ateliers. Les autres l'ont fait. Ils l'ont fait à quatre mois de l'élection. Nous l'avons fait deux ans. À Donc l'anticipation, avoir toujours un coup d'avance. Nous avons fait des séminaires depuis trois ans. Nous faisons des séminaires avec ceux qui, ceux qui animer la campagne, les registres électoraux, la communication segmentée, des meetings. Les meetings, nous sommes passés de 150 à 450. Quand nous sommes dans l'opposition avec aucun moyen, c'est quand même représentatif. Le travail énormément des élus, des militants, des sympathisants, des appelants. L'exemplarité et l'authenticité du projet des colistiers, c'est quelque chose d'important. Il faut être exemplaire du début à la fin, sinon, eh bien, les, les adversaires se font une joie de vous descendre. La diversité de la liste, son authenticité, co-construire avec les habitants, communication et différents vecteurs, Michel en a parlé tout à l'heure, euh, il faut passer par tous les vecteurs de communication, bien sûr, le tract est important, euh, Facebook est important, Instagram est important, il ne faut rien négliger dans les vecteurs de communication pour toucher le maximum de personnes, comme tu l'as dit. Euh, vouloir gagner pour mais porter un projet avant tout, et Faire de notre parti ce qu'il doit être avant tout un outil au service d'une idéologie, d'un projet politique et des gens organisation rigoureuse et j'en finis sur l'abstention puisqu'on en parlait tout à l'heure et c'est vrai que c'est sur les résultats je vous donne juste les, les chiffres en 2014 eh bien euh, j'avais recueilli 4146 voix euh, au, au, en 2020 j'en ai recueilli 4503 donc nous avons augmenté nous de 357 alors que notre adversaire a perdu 2550 voix c'est pour ça qu'il fallait vraiment mettre en parallèle l'écueil de sa politique de six ans et le travail que nous avons fait pendant six ans. Et nous avions un niveau de participation supérieur à la moyenne nationale puisque le niveau d'abstention au niveau national était de 22 et que chez nous la baisse, pardon, la réduction entre 2014. Et et 2020, eh bien, le différentiel au niveau national était de 22, euh, chez nous il était de 6. Donc nous avons même gagné entre le premier tour et le second tour un niveau de participation. Donc une participation supérieure au niveau national. Voilà. Je suis désolé d'avoir été un peu long. C'est pas grave, merci, merci beaucoup Olivier, encore félicitations pour cette victoire. Et, et le plus dur reste à faire, on en a conscience. Hein. Désolé d'interrompre un peu euh, rapidement cet atelier, mais l'amphithéâtre la, la, accueillera l'intervention de Fabien Roussel. Donc...